Une année de nouvelles opportunités, mes amis, que nous commençons tous de nouvelles histoires avec le Seigneur, telles que Naomi et Ruth ont eu à refaire leur vie sur la terre de Bethlehem et Fata, après des moments de pleurs à Moab. Que 2022 soit une année d'excellence, une année de nouvelles opportunités, de nouvelles portes, que nous gagnons dans les champs des Boaz pour euh, finir, n'est-ce pas, comme Madame Boaz, des grandes femmes d'affaires, des grands hommes d'affaires, des grands hommes de Dieu les grands ministres de Dieu, que les entre Dieu, vous bénissent. En tout cas, bonne année 2022. Que Dieu vous bénisse. Que vous Richement, On est ensemble.